Dans les deux précédentes vidéos, nous avons utilisé la théorie des groupes pour établir les modes normaux de vibration des molécules. Dans cette vidéo, nous allons utiliser les mêmes procédures pour construire, à partir des orbitales atomiques, les orbitales moléculaires de petites molécules. Nous verrons aussi comment qualitativement les positionner dans un diagramme en énergie. Commençons par rappeler que la description de la liaison chimique peut être faite en utilisant la théorie des orbitales moléculaires. Dans cette théorie, une orbitale moléculaire ψ peut être considérée comme une simple combinaison linéaire d'orbitales atomiques φ. Par exemple, pour deux atomes ayant chacun une orbitale atomique, ψ égale C1φ1 plus C2φ2, où C1 et C2 sont les coefficients de la combinaison, c'est-à-dire le mélange entre les deux orbitales atomiques. L'illustration montre une combinaison antiliante SPZ entre une orbitale S d'un premier atome et une orbitale PZ d'un second atome. Nous allons voir que la théorie des groupes nous permet d'obtenir les coefficients de mélange en construisant les combinaisons linéaires adaptées à la symétrie. Reprenons la molécule d'eau de groupe ponctuel C2V. Nous allons travailler avec des fragments, c'est-à-dire des ensembles d'atomes indépendants vis-à-vis -vis des opérations de symétrie. La molécule H2O possède un atome d'oxygène non échangé avec les autres atomes. Il forme un premier fragment. Les deux atomes d'hydrogène sont permutés par certaines opérations de symétrie, ils constituent le second fragment. Regardons pour commencer le premier fragment, c'est-à-dire l'atome d'oxygène. Comme nous venons de le dire, sa position n'est changée par aucune des quatre opérations de symétrie. Ces orbitales atomiques de valence, 2s, 2px, de 2py de et 2pz, constituent donc les différentes bases des représentations. Mais à quelle représentation irréductible appartiennent ces orbitales de valence la table de caractères du groupe C2V nous indique que 2S appartient à A1. Souvenez-vous que l'orbital atomique S est de symétrie sphérique et se transforme donc comme X2 plus Y2 plus Z2, c'est-à-dire comme une combinaison linéaire de produits cartésiens d'ordre 2 qui appartiennent tous à A1. On voit aussi que 2Px appartient à B1, 2Py appartient à B2 et que 2Pz appartient à A1 connaissant les symétries des orbitales atomiques de l'atome d'oxygène, il nous faut maintenant établir les combinaisons linéaires d'orbitales atomiques adaptées à la symétrie du fragment constitué par les deux atomes d'hydrogène. Nous savons que les deux atomes d'hydrogène ne peuvent pas être considérés séparément car ils sont échangés par certaines opérations de symétrie. Il en est donc de même pour leurs orbitales 1s. Pour connaître les combinaisons linéaires des orbitales 1s des atomes d'hydrogène et leur symétrie, il nous faut construire la représentation réductible à partir de la base des orbitales atomiques, c'est-à-dire des deux orbitales 1s, et réduire cette représentation car elle ne correspond pas à une représentation irréductible. Les caractères de la représentation réductible sont rapidement calculés en considérant le nombre d'atomes et donc d'orbitales atomiques non déplacés par les opérations de symétrie. 2 pour E et σV yz et 0 pour C2 et σV xz. Cette représentation gamma 1 s se réduit en gamma 1 s égale somme directe a1 plus b2. La combinaison linéaire adaptée à la symétrie a1, c'est-à-dire la classe totalement symétrique, est 1s1 plus 1s2, c'est-à-dire deux orbitales 1s de même signe et de même amplitude. Après normalisation, on a classe de a1 égale 1 sur racine de 2, 1s1 plus 1s2. Pour obtenir la combinaison linéaire adaptée à la symétrie B2, adoptons une démarche déductive. Pour les modes normaux de vibration moléculaire, nous étions en présence de déplacements d'atomes et nous avons utilisé des projections sur les axes. Ici, nous avons des orbitales atomiques et nous allons utiliser les recouvrements entre ces orbitales. La table des caractères nous indique que PY est une base de la représentation irréductible B2. Notre classe de symétrie B2 doit donc avoir les mêmes propriétés de symétrie que Py. Or, nous savons que l'intégrale de recouvrement entre deux orbitales de symétrie différentes est nulle. Nous devons donc construire une classe dont l'intégrale de recouvrement avec Py est non nulle. L'orbitale 1S1 a un recouvrement liant avec le lobe positif de Py. Il doit donc en être de même pour l'orbitale 1S2 vis-à-vis -vis du lobe négatif de Py. Il faut donc construire une combinaison linéaire avec un coefficient plus 1 pour 1s1 et moins 1 pour 1s2, c'est-à-dire 1s1 moins 1s2. Notez qu'on aurait pu choisir des signes contraires avec moins 1s1 plus 1s2. Ceci était tout aussi valable puisque chaque classe est en effet définie à un coefficient près. Il est donc possible de tout multiplier par moins 1. Après normalisation, on a la combinaison linéaire adaptée à la symétrie B2 Classe de B2 égale 1 sur racine de 2, 1S1 moins 1S2. Ce que nous venons de faire pour obtenir la classe de B2, nous aurions pu le faire pour déterminer la classe de A1, que nous avons déjà vue. Il suffisait en effet de considérer les intégrales de recouvrement entre les deux orbitales 1S1 et 1S2 des atomes H, avec une orbitale S placée à l'origine. Pour avoir un recouvrement non nul, il fallait bien avoir deux coefficients de même signe, d'où la classe 1S1 plus 1S2 nous sommes maintenant en mesure d'établir les orbitales moléculaires de la molécule d'eau en combinant ces classes de H avec les orbitales atomiques de O. Nous avons vu, lors du développement du produit direct, que seules deux orbitales Φ1 et Φ2 de même symétrie, c'est-à-dire appartenant à la même représentation irréductible, peuvent interagir, car l'intégrale de recouvrement S égale intégrale de Φ1 Φ2 d'O est alors non nulle. Voici les niveaux atomiques de départ. À gauche, les niveaux 2S et 2P de l'atome d'oxygène avec leur symétrie. À droite, les classes pour les atomes d'hydrogène avec leur symétrie. Les énergies des différentes orbitales atomiques sont ici qualitatives. Composons les orbitales moléculaires de la molécule H2O en combinant les orbitales atomiques de l'oxygène et les classes pour les atomes d'hydrogène en respectant les symétries. Seules se combinent les orbitales et combinaisons linéaires de même symétrie. Commençons par la symétrie A1. Nous devons combiner trois orbitales de symétrie A1, les orbitales 2s et 2pz de l'atome d'oxygène et la classe de A1 pour les atomes d'hydrogène. Ceci conduit à une orbitale moléculaire liante de basse énergie 1A1, une orbitale quasi non liante d'énergie intermédiaire 2A1, une orbitale antiliante de haute énergie 3A1. En théorie des groupes, la règle est de donner des noms aux orbitales qui correspondent à leur symétrie ici A1, en minuscule, et de les numéroter en commençant par la plus basse en énergie, 1A1, 2A1 et 3A1. Notez que dans la combinaison 2A1 quasi non liante, 2S est anti avec classe de A1 et 2PZ est liante avec classe de A1. On aurait pu choisir l'inverse, ce qui aurait aussi donné une solution quasi non liante. La solution réelle est en fait déterminée par la position relative exacte des niveaux d'énergie, que nous avons ici choisi de façon qualitative. Continuons avec la symétrie B2. Nous n'avons que deux orbitales de symétrie B2, l'orbitale 2py de l'atome d'oxygène et la classe de B2 pour les atomes d'hydrogène. Ceci nous donne une orbitale moléculaire liante de basse énergie, 1 B2, et une orbitale antiliante de haute énergie, 2B2. Voici les deux combinaisons, une liante et une antiliante. Enfin, pour la symétrie B1, nous n'avons qu'une seule orbitale, l'orbitale 2px de l'atome d'oxygène, qui donne donc une orbitale moléculaire non liante à la même énergie que l'orbitale atomique. L'orbitale atomique ne se combine pas et reste localisée sur l'atome d'oxygène. En regroupant le tout, nous avons le schéma des orbitales moléculaires de H2O. Il ne nous reste qu'à placer les 8 électrons sur ces orbitales moléculaires. Notez que la théorie des groupes ne permet pas de déterminer les niveaux d'énergie des orbitales. Il faut pour cela faire appel à des calculs plus complexes. Le diagramme reste donc qualitatif au niveau des énergies. Considérons maintenant le cas d'une molécule un peu plus complexe, SH6. Cette molécule octaédrique n'existe pas, mais elle permet de définir les bases pour des molécules réelles hypervalentes de même symétrie, comme par exemple SF6. SH6 appartient au groupe ponctuel OH. Considérons pour l'instant pour l'atome de soufre central les orbitales 3S 3Px, 3Py et 3Pz, et négligeons les orbitales virtuelles vacantes D. La table de caractères du groupe OH nous indique que 3S appartient à A1G. Elle nous indique aussi que 3Px, 3Py et 3Pz appartiennent à T1U. Prenons maintenant le fragment constitué par les 6 atomes d'hydrogène qui sont échangés par certaines opérations de symétrie. Les 6 orbitales 1s des 6 atomes d'hydrogène constituent une base pour laquelle il faut calculer la représentation réductible. Les caractères de cette représentation sont obtenus en comptant le nombre d'atomes non déplacés par les opérations de symétrie du groupe OH. La réduction de cette représentation donne gamma s égale somme directe A1g plus EG plus T1u. La combinaison linéaire totalement symétrique A1g est égale à classe de A1g égale 1 sur racine de 6 1s1 plus 1s2 plus 1s3 plus 1s4 plus 1s5 plus 1s6. Pour la représentation EG, la détermination des combinaisons linéaires adaptées à la symétrie serait extrêmement fastidieuse à réaliser à la main en utilisant l'opérateur de projection, car il y a 48 opérations de symétrie à prendre en compte. Utilisons donc une approche déductive. La table des caractères nous indique que les combinaisons sont analogues à 2z2 moins x2 moins y2 et x2 moins y2. Il faut ici se souvenir que l'orbitale DZ2 est en fait une orbitale D2Z2-X2-Y2, c'est-à-dire une combinaison linéaire de DZ2-X2 et DZ2-Y2. Cette représentation non traditionnelle de l'orbitale DZ2 va être utile pour construire les classes. Commençons justement par construire la classe analogue à 2Z2-X2-Y2. Pour cela arrangeons-nous pour obtenir une combinaison avec des recouvrements non nuls et à caractère liant entre les orbitales S des atomes H et l'orbitale DZ2-X2-Y2 que l'on veut d'une certaine façon copier. Pour l'orbital S de H1, nous devons avoir un coefficient négatif puisque le recouvrement se fait avec un des deux lobes négatifs-X2. Il en est de même pour les orbitales S de H2, H3 et H4. Pour l'orbital S de H5, le recouvrement se fait avec un des deux lobes positifs de Z2. Le coefficient doit donc être positif. Mais le coefficient ne doit pas être plus 1, mais plus 2, puisque nous avons un coefficient 2 dans l'orbital pour Z2, et donc un recouvrement deux fois plus grand que ce que nous venons de voir. Nous obtenons le même coefficient plus 2 pour l'orbital S de H6. Au final, on a après normalisation, 1 sur racine de 12, moins 1s1, moins 1s2, moins 1s3, moins 1s4, plus 2s5, plus 2s6. On voit bien que cette classe ressemble à l'orbitale d2z2-x2-y2. Elle a les mêmes propriétés de symétrie et les mêmes proportions. Il est très important d'avoir les mêmes proportions, sinon nous n'aurions pas à la fin l'orthogonalité entre les différentes classes. Continuons avec la classe analogue à x2-y2. Avec une démarche analogue de recouvrement, on construit la classe 1 demi de S1 plus S2 moins S3 moins S4. Finalement, la table des caractères nous indique que les combinaisons linéaires de symétrie T1U sont analogues à X, Y et Z, c'est-à-dire en termes d'orbitales à PX, PY et PZ. On a alors les trois classes de T1U, 1 sur racine de 2 S1 moins S2, 1 sur racine de 2 S3 moins S4, 1 sur racine de 2 S5 moins S6. Voici les 6 classes. On vérifie que les 6 combinaisons sont 2 à 2 orthogonales. C'est normal puisque nous avons utilisé des recouvrements avec des orbitales atomiques 2 à 2 orthogonales et que nous avons bien respecté les amplitudes des recouvrements. On vérifie aussi que les contributions globales de chaque orbitale sont équivalentes. Somme des carrés égale à 1. Par exemple pour S5, 1 sixième plus 4 douzième plus 1 demi égale 1. Et pour S1 1 sixième plus 1 douzième plus 1 quart plus 1 demi égale 1. Il est important de noter ici qu'on doit obtenir autant de classes que d'orbitales sur lesquelles on s'appuie. Nous sommes maintenant prêts pour établir le diagramme d'orbitales moléculaires. Il suffit de combiner les orbitales de l'atome central avec les classes de même symétrie formées par les orbitales s des atomes d'hydrogène. Voici le diagramme. attention Toutes les classes formées à partir des orbitales 1s des atomes d'hydrogène et présentées sur la partie droite, sont strictement à la même énergie. Elles sont séparées sur le diagramme uniquement pour mettre en évidence leur symétrie. Un résultat important est le fait que la paire de niveau EG ne trouve aucune orbitale sur l'atome central avec lequel se combiner. Elle est donc non liante. Avec un total de 12 électrons de valence pour la molécule hypothétique SH6, on obtient 4 doublets liants pour les 6 liaisons SH. Les 4 électrons non liants sont délocalisés sur les 6 atomes H. Notez qu'on obtient le même type de résultat avec une molécule réelle comme SF6. Que se passe-t-il lorsqu'on prend en compte les 5 orbitales d vides de l'atome de soufre On pourrait tout reprendre à zéro, mais ce n'est pas nécessaire. En effet, il suffit de partir de notre résultat et de le combiner avec les orbitales d. La table des caractères nous indique que les orbitales dz2 c'est-à-dire 2Z2-X2-Y2 et DX2-Y2 sont de symétrie EG, alors que les orbitales DXY, DXZ et DYZ sont de symétrie T2G. Nous pouvons alors établir le diagramme d'orbitales moléculaires en se souvenant que les orbitales virtuelles D inoccupées du souffle sont très hautes en énergie. On note que les orbitales D de symétrie EG ont pour effet d'abaisser en énergie les niveaux 1EG. Dans cette vidéo, nous avons vu comment construire les orbitales moléculaires et un schéma qualitatif d'orbitales moléculaires en utilisant la théorie des groupes. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment réaliser la même chose avec des ligands autres que l'atome d'hydrogène.